Le chat sur le toit regarde en bas La vie qui va tout petit à petit. Le chat sur le toit comme un pacha, Se moque tout bas Comme sur un balcon il se rit De tous les pions qui marchent tous en bas Le chat sur le toit tout petit à petit le chat sur le toit voit au-delà des chemins tout droits là-bas, là-bas Le chat sur le toit rêve chaque fois à ce qu'il n'a pas Comme sur un balcon au-delà de l'horizon planant comme un roi Le chat sur le toit Le chat sur le toit Quand la nuit viendra Redescendra Kick-pack-té hey, ah Le chat tentera D'attraper les rats Qui ne le voient pas Fini le balcon Les pattes Sur le goudron La loi de l'estomac Reprend ses droits. Reprend ses droits Tout petit à petit La loi de l'estomac Reprend ses droits